Voilà maintenant quelques jours que nous avons fêté l'année 2100. De par la symbolique du passage dans un nouveau siècle, une sorte de vertige m'a pris, je m'explique. Avec ma position d'urbaniste, j'ai consacré mon entière existence à m'intéresser aux villes. Selon la définition stricte, une ville n'est en soi qu'un simple regroupement de personnes, quelques milliers au minimum. Mais pour moi, il est un peu étroit de ne se limiter qu'à cela, car nous passons à côté de ce qu'elle est vraiment. Plus que d'accueillir une population, elle se doit de la servir et de combler ses besoins. Nos cités, ces créations, ces emblèmes de la civilisation humaine témoignent de notre capacité à nous adapter, à répondre à des problématiques plus ou moins complexes, sociales, politiques, de confort, de transport, etc. La ville est un endroit où nous devons nous sentir bien. Et durant ce dernier siècle, son visage a particulièrement changé pour y parvenir. Je me vois un peu désappointé face à tant d'évolutions à la fois sociologiques, technologiques ou culturelles, tout avec la prise en considération de l'environnement. Il m'est alors venu à l'esprit de créer cette note et de consigner ces changements depuis les débuts du 21e siècle. Qui sait, peut-être que cela pourra intéresser quelques personnes dans le futur Et pourquoi pas de leur permettre de faire le parallèle avec leur époque et de prendre, tout comme moi, conscience que la ville est en fait un être qui se mue pour nous convenir. S'il est une chose que nous pouvons noter, c'est qu'il y a eu énormément de tentatives d'innovation urbaine. En effet, il y a eu des projets de villes sur l'océan, d'autres souterraines, ou même des mégacités avec des édifices toujours plus hauts. Si ces initiatives se vantaient d'être révolutionnaires, elles n'ont pas forcément rencontré le succès attendu. La majorité des gens ne s'y sentaient pas bien ou se voyaient privés d'une certaine liberté. Face à une hausse générale du niveau de vie de la société avec le temps, les populations ont en partie quitté les zones avec une forte densité. Il est évidemment encore des pôles avec un haut peuplement, notamment pour des raisons touristiques, décisionnelles et administratives. Mais nous pouvons observer que le concept de la ville moyenne s'est vraisemblablement imposé. Par sa taille modérée, elle s'est montrée efficace, permettant de concilier bien-être tout en assurant suffisamment de services et de loisirs aux particuliers. Les villes suivant ce modèle répondent plus ou moins aux mêmes règles. Les bâtiments sont assez bas et ne dépassent que rarement la barre des quatre étages. Ils sont assez espacés les uns des autres pour permettre une meilleure circulation, ainsi que d'accueillir des parcs ou d'autres espaces verts. Une réelle réflexion a été menée autour de l'utilisation des bâtiments, qui concentrent maintenant plusieurs fonctions. Avec la démocratisation du télétravail au début des années 2020, le nombre de locaux destinés aux entreprises a commencé à décroître. Cela avait un coût en plus pour l'employeur et travailler chez soi apportait de nombreux avantages, notamment au niveau du temps. Si certains préfèrent encore aller dans un lieu spécifique pour travailler, ils peuvent aller dans des espaces de travail près de chez eux, qui proposent un environnement propice à la collaboration notamment. Mais globalement, la majorité des bâtiments en dehors des logements et des commerces sont publics et pour des raisons spatiales et environnementales, il a peu à peu été décidé de leur accorder plusieurs fonctions. Une école peut très bien accueillir des clubs d'art ou de musique le week-end, et cela permet d'optimiser encore les déplacements. Avec moins de bâtiments, on arrive plus vite à destination. Les toits se sont aussi montrés être des places très peu utilisées. Avec une densité de population moins importante, une baisse du trafic routier liée à la proximité des activités, la pollution urbaine a logiquement diminué, ce qui a encouragé à cultiver sur nos toits. Ces potagers font pousser fruits et légumes directement dans les villes et sont en général gérés par des collectivités locales ou directement par les particuliers. Les fermes verticales ont elles aussi permis de produire des denrées alimentaires en ville, même si la proximité des villes moyennes avec la campagne les rend peu concurrentielles à grande échelle. Elles assurent néanmoins une production annuelle de légumes, quelle que soit la météo. Les transports sont pour moi les artères de la ville. Ils sont ceux qui lui permettent de vivre en faisant communiquer ses différents organes. Un caillot, un embouteillage et c'est l'entièreté du système qui se voit paralysé. Et justement, c'est un problème qui a réussi à trouver des réponses. La proximité des activités que je vous présentais plus tôt a amené les gens à favoriser la marche ou le vélo, qui sont également plus propres pour la planète. Cela a entraîné une baisse considérable du nombre de véhicules particuliers, ce qui fut accéléré par la démocratisation de la conduite autonome. Avoir sa voiture personnelle a alors perdu de son utilité, plus besoin de renouveler une assurance ou d'effectuer régulièrement des contrôles techniques. La plus grande force des véhicules autonomes est leur capacité à recevoir et à transmettre l'information avec l'écosystème connecté de la ville. Ils réagissent rapidement, prennent la décision de choisir un trajet en fonction de la circulation et surtout ne boivent pas d'alcool et ne se fatiguent pas. Les services de location et les transports en commun ont donc pris de plus en plus de place, jusqu'à représenter aujourd'hui la majorité des véhicules en circulation. J'aimerais maintenant étayer un peu la notion d'écosystème connecté, qui est à mon humble avis une des évolutions des plus notables de ces dernières années. En effet, la technologie joue pour beaucoup sur le confort urbain, et l'on doit cela à la multitude de capteurs qui occupent chaque coin de rue, chaque lampadaire ou place de parking, bref. Un capteur en soi a pour simple fonction d'indiquer une information à un endroit précis et à un instant T. A l'échelle individuelle, son utilité reste limitée. Cependant, si nous savons traiter cette donnée et l'associer à toutes les autres récupérées grâce à ses homologues, la magie opère. Une véritable représentation informationnelle de la ville s'offre à nous. Nous savons quelle est la densité du trafic, s'il y a un accident, à quel point nos poubelles sont remplies ou si quelqu'un a besoin qu'un lampadaire illumine son chemin. Couplé à un système décisionnel adapté et souvent automatisé, il est possible d'agir rapidement pour combler ses besoins. Logiquement, la prolifération de tous ces objets connectés a grandement fait croître la consommation électrique de nos systèmes urbains. Néanmoins, cela n'eut pas un si gros impact environnemental et économique grâce au développement parallèle de nouveaux moyens de production, dont principalement les centrales à fusion nucléaire. Arrivées en fin de siècle, vers les années 2070, elles ont permis de remplacer peu à peu les centrales à fission, car elles produisent bien plus tout en ne créant aucun déchet à enterrer. Si elles ont tardé à arriver, c'est par la complexité de leur mise en place. Leur installation a demandé la création de nouvelles technologies de pointe, et il a fallu de nombreuses années pour les développer. Nous vivions de manière solitaire. Malgré la proximité physique des habitants dans une même ville, nous évoluions chacun dans notre propre bulle, dans notre propre espace déconnecté des autres. Aujourd'hui, l'organisation plus localisée du territoire est à l'origine de nombreux bouleversements. Les bâtiments multifonctionnels donnent au quartier un dynamisme, les bureaux vides le week-end ou les cités-dortoirs font place à divers ensembles complètement fonctionnels, comme je l'avais expliqué auparavant. La cohésion sociale s'est améliorée, les habitants se connaissent davantage, ils tissent des liens et un rapport de confiance naît entre tous. Pour preuve, des dizaines d'associations se forment entre voisins, des coopératives solidaires ou de loisirs. L'individualisme que l'on a associé aux grands ensembles urbains a disparu progressivement, laissant place au collectif. Ainsi, nous pouvons parler d'entité urbaine qui prend conscience de sa puissance en tant qu'organisme vivant. Tout le monde contribue au dynamisme et à l'épanouissement de la ville. C'est une communauté unie qui se constitue avec des lieux, des souvenirs et des moments communs. La vie démocratique connaît des hauts et des bas. Durant de nombreuses décennies et encore aujourd'hui, L'abstention, le manque de légitimité des politiques ou les contestations populaires affaiblissent la confiance des citoyens envers leurs représentants. Néanmoins, la ville a réussi à gagner en succès et à éviter cette impression d'illégitimité. La raison Les luttes politiques traditionnelles, celles entre partis, ont progressivement disparu au fur et à mesure des scrutins, pour laisser place à une représentation plus centrée sur l'administration de la ville en elle-même. La conséquence a été marquante, entraînant une hausse dans la mobilisation des citoyens dans la vie de leur commune. La multiplication des conseils de quartier, voire même au sein de chaque groupement d'immeubles, en sont des exemples flagrants. Chacun discute, propose, le débat est riche et surtout concret avec des plateformes destinées à la soumission d'idées qui peuvent être mises en avant par n'importe qui. Le citoyen est maintenant maître de son destin, et il prend conscience de sa force en tant qu'acteur de son environnement. Et c'est pour moi une vraie réussite. Chacun sent que son opinion a une influence sur le monde qui l'entoure. N'est-ce pas là, la véritable démocratie La ville a répondu à ses enjeux, en permettant l'apaisement et la responsabilisation des habitants. Tisser des liens à l'échelle locale, dialoguer, et décider, donne la possibilité à tous de s'épanouir et de vivre en sérénité. Pour moi, nous sommes arrivés à l'apogée de ce que pourrait être la ville. Si des innovations viendront sans doute l'améliorer partiellement, le modèle actuel me semble stable, serein, favorisant l'échange, l'inclusion et ainsi le bien-être. Évidemment, l'avenir me donnera peut-être tort. Après tout, le futur reste imprévisible. Face à la ville, ce concept grandissant main dans la main avec l'histoire humaine, nul ne peut prévoir parfaitement son évolution car nul ne sait comment nous-mêmes évoluerons. J'espère alors que ce sera pour le mieux.